Je la connais pas cette carte. <-ciínsepar> eh bah t'inquiète pas, c'est de la merde, c'est pour ça que tu la connais pas. Bon bah moi je vais ah, je... dans le bar, je me prends une bière, je vous laisse virer. ramène oh, des potes c'est gentil mmh. tu joues à Gunslinger non en fait je, je l'achète euh, cette vague là et euh, la dernière je les change. on va faire mon 14ème échelle de, euh, de suite si je crois les oh. si je crois un il va prendre cher. Oh je voulais même pas être shot par contre ces crétins euh, S'ils arrêtaient d'arranger C ce serait pas mal AH MERDE Ah j'ai loupé mon strike ah, Bah ouais, j'envoie bien la ligue, mais dans le monde, Je si c'est si ça tué Ah des fois j'aimerais bien être soigné par le et pas par mon collègue. Oh mais non, oh mais laissez Oh putain je l'aurais une grenade pour pouvoir récupérer la caisse C'est qui Euh... Le... Ouais. Ouais. Ouais, on va lui faire un KXP Ah il est pas blanc, C'est bon, euh... on doit pas être à 4 sur le métro là, ça devrait aller They suck, Les mecs ils voient que c'est là qu'il y a du kill tout le monde vient hein. Parce que le charme sort tout, tout seul sans cover c'est génial Je vais pas tout compris comment ça marche Et là, bah dis donc, ils donc qu'ils ont pas inventé le show ni le Ils On dit ouais on va racheter mais on est pas que de tuer on va quand même le T'inquiète pas je déclenche la rage du, du machin et je me barre ah, Non mais en plus c'est le médic qui fait ça le médic tu sais, le mec, qui veut faire par 500 balles de. de, de... Non, mais tu elle... pas. Je pas qu'il Il a pas encore sa place son master. <rire> Il a vraiment pris un très mauvais technique <rire> On sent le, le gars oh, qui oh, euh, se déchaîne sur le clavier. Qui... <rire> J'ai, euh, presque une heure sur, euh, sur Dota Ouais, le mec, de le mec, on le à de... Pas. A pas de chance de Ah ouais le scope ils sont un peu, ils ont un peu le même tag de la même team Je zoom. Ils, ils en a pas un qui va chercher qui est l'autre Ah merde, ah, est merde il est ça. Ah, je Eh, t'inquiète ac... pas, c'est normal On va pas mourir. Et là j'ai pas c'est on tellement de hein, pas ce défi. Bah écoute, c'est qu'il a pas inventé, euh, il a pas l'air pas travailler à il faire de ah non, lol. Et voilà, il y a il quand même quelqu'un qui est mort, lol en même temps je dis ça j'avais 22 P donc bon. Dévisiblement c'était les sentiers de la gloire mais pas pour tout Ah il a quand même soigné un peu quoi Ah il quand même soigné un peu <rire> <rire> Oh, qu'est-ce que j'ai J'ai un kiki à mort. <rire> oh non, vous voyez qu'elle nous quelqu'un je me lâche. Je dis que c'est une bonne map de merde. C'est pas comme là aussi grande, c'est une map de merde aussi grande. Ça, c'est une bonne map de merde. Oh, il y a des gens qui volent mes frags. celui-là qui trouve le dernier, on lui passe tout le match là. Ah ça non, du coup. Y'a un husk qui monte du sous-sol là. Mais je suis plus au sous-sol Mais moi non plus ah, Écoute j'ai trouvé le 12ème et j'ai même trouvé le 13ème. Allez. J'ai bien trouvé le 17ème. Oh ouais, de... ouais, là ils, ils abusent hein. Franchement entre le 1 et le 2 dans, dans le 1 c'est tellement la merde pour les trouver là dans le 2 c'est tellement. Surtout qu'il faut les trouver tous. Ouais tous et t en t'as pas de grave et là qui se sont cachés mais comme des.. Oh bon, non mais j'avais un plot en face fait, de moi T'as rien à faire pour entrer en second. T'as une belle tour, mais bon, bah je vais prendre la tour. Je vais descendre, je vais prendre la tour, je vais sauter de la tour. Oula ça me paraît une grosse idée de merde. C'est Ah, bah, surtout pas un fire. Je sais pas pourquoi je suis en train de suivre l'autre firebug, mais. J'ai commencé à le suivre, ah euh, je vais pas euh, rester tout pour seul. Zombies, personne couvrir, c tout. Bah, oui, c'est cool hein, quand t'as personne et tout. Bah, ça me fait du guffler, mais je me plante pas. Hein. C'est là que je te souhaite. Oui, ah, les 4 dollars. C'est bien, les on Va-t'en. Personne ne veut de toi. Dégage. Ah, très Tu dis que t'as mis ta soeur sur répondeur, donc t'as dit à ta soeur de répondre. C'est pas ça. Ouais, attends. Ah, on est en train de merde, mais sérieux. Ah, c'est une colère, ce truc. Alors le truc quand tu cherches des balles et que t'as pas envie d'aller au shop, tu vas à l'opposé bon bon ça, fait le tour du gars. Tu vas le prendre de Il de Ça c'est sûr. Putain mais putain de Est-ce qu'il est a pas Est-ce qu'il est, est, qu est cuit Non. Bon bah c'est pas moi. Bon, hein. Boum voilà. ouais. Allez headshot dans la tête, ça c'est fait. Oh. Headshot dans le Ah bah j'ai trouvé un autre médaillon lol. Putain mais c'est quoi votre trip avec votre billard là Ça m'a pris. Bah, J'essaie de... De... de rentrer toutes les boules avec le pistolet. Oh putain mais avec le lance c'est impossible de viser. Ah putain, ah putain. Ah, putain. C'était à pas grand chose là. Ça c'est moi qui l'ai fait exploser. Ou alors c'est toi qui l'a fait exploser en le regardant. Ah attends, oh, ah, a... ah, bon. mais. Ah moi aussi il je suis parti d'un gros. J'ai fait pour Écoute si je dis strike aussi, est-ce que ça passe <rire> de oh, de strike, tu oh, Putain, deux même. Moi j'ai deux strikes et j'en viens de quelque côté, putain merde. Oh on recule tranquillement. Qu'est-ce <rire> que tu nous fais avec ta porte encore là bah je, je pense que vous avez besoin d'aide donc je shoot une porte pour euh, pour vous aider Pour vous aider Mais... je vais être enferme avec les mobs Allez sale Je suis un feu de cheminée, je suis de cheminée. ça dure pas longtemps Voilà donc il n'en reste plus de pâchement Oh merde Plus qu'un Voilà, ça c'est ah fait. Il y a des munitions à gauche. Bon oh bah je vais prendre. Oh! Ouais, écoute, il le tout seul, hein. Je vais lui faire une faveur, je vais le défoncer. Et stay Parce qu'il y a pas une faveur. J'ai tous les flingues sauf les doubles digueules. <coughs> c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de digueules, c'est une tarlosance. Oh, oh, il est là. <coughs> Oui, il prend plus cher Bah seulement en fait, voilà. ouais, c'est voilà. pas, pas accessible Ouais On va dire que ça reste très heureux Attends si il y Je c'est ouais, pas comme si il mettait 50 que ça a Non attends, on non, non. Ouais. Ah, bah cette time au fusil à pompe, à monde à forcément ça aide. Ah, ouais, non, mais on peut avoir besoin d'un monde au De toute façon, si la partie commence, euh, on va leur couvrir le temps qu'il finisse son coup de fil. Bon, bah là, on va devoir y aller. Ah, ouais, je comprends. C'est qui, encore Et this place was infested. I'll build a small man. Ouais. Ah. Ah. Ah. Ah. de merde. Hein. <rire> Strike! <rire> oh putain, il a volé lui là! Ah. J'ai pas fait exprès! T'es avec le commando? Ouais. Il vient nous dire bonjour. Bah, t'as pas trop de problème de ton côté? Hmm. J'ai juste eu un crawler pour l'instant Ça me ferait rire qu'à la fin de son coup de fil il arrive et il s'achète une, une arme niveau 4 direct quoi niveau 4 direct. <rire> Bah oui c'est certainement ça qui va se passer Allez bim <rire> J'ai jeté une grenade et je me suis pas fait chier Tu pas avec ta euh... grenade Tu pas eux oh. Trop long très. FP Il est pas chez eux comme dirait l'autre. Ouais. Il est venu amicalement chez moi pour amicalement me péter la gueule. Ouais. Mais tout ça dans la plus grande des amitiés. Tranquillement quoi j'ai envie de dire. Mais je suis sûr on va se faire le boss sur l'hélipad. Oh Ça Écoute, lui on le demande pas d'être intelligent au FP. On lui demande rien en fait. Hein. Oula oh non C'est bien parce qu'il rajoute des mobs. Et en plus pour une fois il tue même pas. Putain ça lui est passé entre les couilles. Okay, il est ma foi fort riche. Okay. Il dépense rien écoute. Ouais <coughs> <coughs> mais il fait rien aussi. Ouais, ouais, euh, ah est... si il a remarque, ouais. il a un peu bougé quand même. <rire> euh les mecs euh, je vous conseille de pas rester là. Ouais. Ah il y a tout ce bah écoute j'essaye de prendre des mobs mais... Ah, pas mal je suis coincé Je suis coincé, je suis Ouais là euh, Je peux pas vous aider là. Y a, y a, je suis attaqué par des dizaines de crawlers et tout, hein. je pas faire. Ah bah là euh, Coincé dans un coin, euh, je peux absolument rien faire. Un Merde. <rire> j'suis pas de me faire non c'est ah, okay. Ça c'est Bah, y survit le boss. Ah, oui, là on est, on est golden. Oh, Encore, on sait, bah, disons on un... pas disons qu'on aurait été en Il s'est pas trois. Ouais, mais ouais, je pense pas qu'il va survivre. Ouais, bah il, a, il est en train de... oh, est Ah merde. Toi, celui-là, ah ça oh, bah. oh, oh oui, oui Il a survécu au boss GG